Oui, alors j'enseigne dans un département d'études littéraires à l'Université du Québec à Montréal, qui, comme son nom l'indique, est à Montréal. Euh, L'Université du Québec est un réseau d'universités à l'intérieur du Québec et euh, l'Université du Québec à Montréal est la partie, euh, enfin l'université la plus euh, importante euh, de l'ensemble. Alors, mon principal domaine de recherche est un peu particulier, transversal d'une certaine façon, ça concerne la représentation de la science euh, dans la fiction et euh, dans le discours social, et aussi, euh, et c'est un peu lié, euh, l'imaginaire de la fin. Alors, euh, dans, la, dans la foulée de ces recherches sur la, la science dans la littérature, sur laquelle je travaille de différentes façons depuis plus de 30 ans, euh, je travaille sur un sujet qui n'a pas l'air euh, très très gai, mais qui pourtant est assez, euh, je dirais, dirais peut-être pas amusant, mais enfin intéressant. Euh, je m'intéresse au cadavre. Alors, la mort, c'est probablement le sujet premier de la littérature. Euh, c'est pas... Euh, il n'y a rien de particulier à dire ça. Mais le cadavre, c'est un peu particulier euh, à l'intérieur de ça. C'est-à-dire que euh, le cadavre, c'est ce qu'on évite généralement. Et ce qui m'intéresse, en fait, c'est l'imaginaire du cadavre, de sa représentation. Euh... Donc, c'est la mort, si vous voulez, d'un point de vue essentiellement matérialiste. Alors, c'est euh, à la fois ce qui m'intéresse, ce sont les lieux associés euh, au cadavre de la table d'autopsie jusqu'au cimetière, ce sont les gens qui travaillent autour du cadavre les médecins, les euh, tomaturges, euh, enfin tous les gens qui de près ou de loin y sont associés et c'est tout ce qui concerne euh, le corps lui-même, la décomposition euh, euh, le cadavre alors c'est pas en soi très très gai mais si vous saviez par exemple, je vais donner une conférence euh, la semaine prochaine sur, euh, sur la crémation et tout ce qu'on fait aujourd'hui, alors les effets de la crémation dans la littérature, qu'est-ce que ça change euh, du, du bon vieux cercueil, mais aussi tout ce qu'on fait euh, dans la réalité sociale avec la crémation. Vous seriez très étonné de savoir euh, tout ce qu'on fait avec les cendres de nos jours. Y a, y a, ce n'est pas nécessairement morbide, mais euh, ça soulève beaucoup de questions. Bon, alors sur ce sujet donc parce que c'est un peu là dessus que j'ai orienté mes recherches depuis euh, depuis environ un an et euh, je travaille euh dans euh, l'unité euh, Langue, Littérature, Civilisation de, euh, du laboratoire pluriel. Euh, et en particulier, d'abord et avant tout, avec euh, Jean-Paul Angélibert, qui m'a euh, invité ici le, le premier, que je connais depuis plusieurs années, et qui travaille sur des sujets très similaires aux miens, notamment sur l'imaginaire de la fin. Il a publié plusieurs livres sur l'imaginaire de la faim. Donc c'est dans cette perspective que, que je travaille euh, ici. La grève <rire> faut bien le dire. Euh, évidemment, ça a un peu ça a un peu modifié euh, mon parcours. Je suis arrivé le, le soir du 5. Le 7, il y a eu la grande journée de mobilisation. Et Puis bon, alors je suis un peu. Euh, je travaille un peu à distance de l'université actuellement. J'ai rencontré, j'ai croisé des collègues, mais les choses se font de façon un peu plus parcellaire que ce que j'aurais. Euh, j'aurais voulu mais bon c'est pas euh, c'est pas inintéressant non plus d'être ici actuellement je me souviens d'un collègue qui euh, d'un ancien collègue qui a pris sa retraite depuis longtemps qui euh, est arrivé pour faire son doctorat en sociologie avec euh, Lucien Goldman à Paris en janvier 1968 et il y a eu mai 68 et il a jamais fait son doctorat mais il a appris beaucoup beaucoup de choses en fait il l'a fait 20 ans plus tard mais dans une dans un tout autre contexte. Alors je ne pense pas que ça va avoir un effet pareil sur moi, mais, euh, mais il est évident que ça modifie un peu, euh, ça modifie un peu les choses. J'essaie de voir les collègues le plus possible dans d'autres dans contextes que ceux de l'université. Euh, non, il y a quatre ans, j'étais professeur invité à Rennes. Il y a très longtemps, j'ai été professeur invité au Brésil, à Porto Alegre. Et j'ai participé quelques fois, non pas à des programmes en tant que tel de professeurs invités, mais à des tournées de conférences dans certains pays où j'étais raccroché euh, à une université en particulier. Euh, ça a été le cas en République tchèque, ça a été le cas en, en Suède et en Finlande d'une année. Donc, euh, j'essaie de me déplacer beaucoup. On apprend beaucoup quand on va chez les autres. Alors, il y a déjà des projets euh, en train. Donc, Évidemment, il y, a des, il y a des gens que je connaissais euh, pas sinon par leur texte euh, que j'ai rencontrés. On peut imaginer des, des collaborations futures. Il y a déjà un projet euh, avec Jean-Paul Angélibert euh, dont nous allons discuter d'ailleurs vendredi. Nous allons laisser passer la journée de, de mobilisation de demain. Et vendredi, on se rencontre pour parler d'un projet euh, en commun qui pourrait avoir des ramifications euh, à la fois ici, à l'UMB et euh, à l'UCAM, à l'Université du Québec à Montréal, chez moi, donc euh, il y aura des suites, ça c'est sûr